Donc bonsoir à tous, moi je suis dernier donc euh, je vais essayer de vous faire rire un petit peu. Euh, on ne va pas parler technique parce que déjà je ne suis pas développeur, je ne suis pas non plus DBA. Alors je vais dire un gros mot, je suis un DSI en fait. Donc euh, on voit ça un petit peu d'une manière différente. Hein Et donc, euh, donc l'objectif de, de la présentation c'est pas du tout technique, c'est juste vous montrer, vous montrer un petit peu ce que, ce que nous on a fait avec Postgre. Et je pense que ça va vous intéresser. Euh, qui a déjà acheté des produits sur internet parmi vous voilà, Donc la majorité des gens qui a déjà acheté des produits sur Internet et que ces produits arrivent de pays lointains, Chine, USA, Vietnam, Thaïlande. Ok, d'accord. Donc du coup, ça va vous intéresser. Alors, en fait, j'ai eu la chance d'écouter euh, toutes les présentations euh, qu'il y a eu. On a parlé beaucoup de coûts, effectivement. Donc on a bien sabré, on a bien sabré nos amis d'Oracle. Euh, effectivement, c'est très cher. C'est hors de prix, on est entièrement d'accord. Mais euh, en fait, dans la démarche que j'ai eue, eue il y a quelques années, euh, c'était bien évidemment l'aspect court, mais c'était plutôt l'aspect liberté en fait. C'est-à-dire que liberté de pouvoir utiliser un nouvel outil, liberté de pouvoir apprendre tranquillement, à son rythme, liberté de pouvoir tester pendant de longs mois, parce qu'on l'a fait pendant de, pendant de longs mois. Et ça aujourd'hui, ben, sur les produits... Euh, gros payants du marché, les SQL Server, le les il le serveur, etc., c'est pas possible. Voilà. Donc, euh, donc, cette liberté, pour nous, elle est importante, hein, parce qu'on a, on a, euh, a effectivement pas des moyens euh, hyper colossaux. Donc, euh, je vous expliquerai tout à l'heure un petit peu notre métier, notre taille d'entreprise, on, on est 450, on est 450, euh, donc euh, tout à l'heure on parlait de mon petite DSI à 65 pour 500, mais on est une petite DSI à 10 pour 500, hein, donc, 10 dont deux apprentis, voilà, donc ça limite encore un petit peu les moyens. Et, euh, et donc, en fait, le, le, notre prématique c'est plus l'évolution du, du business, en fait. C'est-à-dire que la liberté, c'est aussi la liberté d'entreprendre, la liberté d'entreprendre plus, la liberté d'aller au-delà, de passer de 50 utilisateurs à 100 utilisateurs, sans se dire, on va devoir payer encore un coût de licence phénoménal, alors qu'on s'est déjà payé tous les coûts de mise en place, d'apprentissage, de formation, etc., etc., donc c'est plus, plus le modèle en fait, qui nous a poussé à utiliser Postgre et bien d'autres outils, bien sûr, mais pas que l'aspect financier. Voilà. Donc euh, cette liberté, euh, je pense qu'aujourd'hui elle est importante. Euh, je connais des DSI qui sont passés sur Postgre, mais au euh, même moment ils ont mis tout leur mail chez Google, je pense qu'ils n'ont pas compris, non plus. Ils ont pas compris non, plus, euh, non plus ce qui se passe. Euh, donc euh, cette liberté est importante et, et je voulais la rappeler euh, et c'est aussi la liberté de contribuer au projet en fait à tous les projets open source que vous pouvez utiliser ou autres ou autre libres. Il y a différentes manières de manière de contribuer euh, faire ce que je veux présenter euh, présenter un cas euh, euh, faire des tests sur des versions sur des versions alpha des versions bêta euh, remonter de l'info euh, euh, parler il y en a qui euh, il y en a il y en a qui les communautés en donnant un petit peu d'argent etc., etc mais je pense que si on veut que ce modèle-là perdure euh, c'est important que tout le monde joue au jeu et pas dire seulement oh, c'est gratuit j'utilise et je fais rien d'autre en fait et ça vaut pour Postgre mais ça vaut aussi pour tout un tas euh, tout un tas d'autres produits voilà donc euh, donc ça, Lexie, qui nous sommes donc en fait nous on, on est dans le transport aérien de fret express donc, en clair on, on, on pousse du colis on pousse du colis Alors, dans un endroit un peu spécial, uniquement sur l'aéroport de CDG et uniquement, euh, uniquement sur les avions passagers. Voilà. Donc, il faut le savoir, quand vous partez en vacances, sous vos fesses, il y a des valises, mais il y a toujours un peu de place pour y mettre des colis. Alors, en général, ce sont des petits colis et ce sont, euh, et ce sont euh, bah, des colis essentiellement issus, euh, issus de, issus de l'e-commerce. Donc, l'aéroport de Roissy, c'est quand même une ville qui est grande comme, euh, comme Beauvais, c'est grand, ça fait travailler 60 000 personnes, donc il y a beaucoup de monde, et c'est un environnement très complexe qui vit en plus H24 et 7 jours sur 7. Voilà voilà un petit peu notre terrain de jeu. Alors, ça, euh, je ne vous le cache pas, suite à l'explosion du e commerce, bah, le flux mondiaux de petits colis sont en hausse constante. Alors j'en ai mis trois là, mais il y en a plein d'autres. Ok, Il faut savoir que, euh, tout ce que vous commandez sur Amazon ne vient pas des plateformes euh, systématiquement Amazon en France, voire Amazon européenne. Il y a beaucoup de business qui vient d'Amazon US, par exemple. Pareil pour eBay, Alibaba, c'est le côté asiatique. Et tous ces gens-là, aujourd'hui, font du colis à tout va, euh, avec des coûts en plus euh, qui sont ridicules. Des fois, on se demande même comment ça, comment ça fonctionne. Hein. On commande un truc en Chine, on paye 20 balles, et là-dedans, il y a tout. Hein, il y a le produit, il y a le colis, le transport. Et puis, alors, comme c'est de la Chine, c'est là où ça se complique un peu, il y a de la douane. Parce qu'autant sur l'Europe, on peut se trimballer un petit peu comme on veut. Autant quand on arrive, quand, quand on arrive dans l'intercontinental, c'est un petit peu différent. Donc aujourd'hui, vous êtes tous, vous êtes, vous êtes tous consommateurs sur Internet, vous avez tous reçu des colis dans votre boîte aux lettres. Et vous savez que c'est bien compliqué, ces problématiques de colis de livraison. Et puis d'ailleurs, tous les gamins, quand ils achètent un truc sur Internet, le lendemain, ils regardent déjà où en est à la commande, est-ce que mon colis, il est déjà bien parti, est-ce que j'ai le numéro de colis pour aller tracer sur le site web, etc. etc. Donc, quand ça vient de l'Europe, c'est à peu près facile. C'est Schengen, voilà, tout, le monde, tout le monde est libre de circuler, etc. Quand ça vient de Chine, du Vietnam, de l'Inde, des US, c'est beaucoup plus compliqué, parce que là, il y a des problématiques, euh, ben, des problématiques de transport, donc c'est où l'avion pour aller vite, ou alors après c'est le bateau. Maintenant, il y a des trains qui commencent à arriver, mais voilà, donc en général, ces flux-là prennent l'avion. Et euh, comme vous le savez, euh, le ciel ne va pas très bien en ce moment. Euh, ne va pas très bien en ce moment. Et euh, c'est pour ça que les compagnies aériennes se réorganisent un petit peu. Voilà. Donc les volumes, les volumes, les volumes sont grandissants. Euh, on est toujours dans des temps proches du réel, parce que tout va de plus en plus vite. Hein. Et donc, on a de plus en plus besoin de mettre en place des technologies innovantes pour pouvoir suivre ces flux, hein, des colis qui ne vivent que très très peu de temps en fait, dans le temps. Hein. Donc, on, on a besoin de, de, de systèmes logistiques performants. Et qui dit système logique, logistique performants, aujourd'hui, forcément, les systèmes d'information, ça représente une part non négligeable, non négligeable de, de cet aspect performance. Hein. En bas, vous avez une photo d'un trier de colis, par exemple, sur l'aéroport de CDG. Bon, vous, voyez, vous voyez que ce sont les grosses installations qui valent plusieurs millions d'euros. Et tout ça, tout ça, il faut le piloter. Et aujourd'hui, on le pilote grâce au système d'information, en fait. Voilà. Le contexte est difficile. Euh, quand on a des marchandises qui arrivent par milliers tous les jours en provenance de Chine, de Thaïlande, de Russie, des États-Unis et tout un tas d'autres pays, vous comprendrez bien que euh, il faut quand même faire attention à ce qu'on va ramener sur le, sur le sol européen. Alors je dis volontairement le sol européen, parce que comme maintenant l'Europe est quand même un tout euh, avec Schengen, il faut savoir que euh, quand un colis arrive de Chine, par exemple, pour être livré en, en Allemagne, mais qu'il atterrit en France et après il termine la route en camion pour aller en Allemagne, il faut savoir que c'est la France qui doit faire toutes les opérations de sûreté pour, pour les autres États européens. Chaque pays d'Europe s'engage à faire rentrer des marchandises propres, entre guillemets, sur le territoire européen, quitte à ce qu'après, elle part sur l'Espagne, l'Italie, etc., etc. Donc les procédures et euh, tout ce qui s'ensuit euh, ont nécessité on, on ben, une évolution, une évolution euh, assez draconienne. Des informations qu'on avait dans le système d'information, et donc aujourd'hui, on va jusqu'à gérer l'intérieur des colis, c'est-à-dire savoir quels sont les articles qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire que si vous avez commandé en Chine un clavier et une souris, ben nous on doit savoir qu'il y a un clavier et une souris à l'intérieur. Voilà. C'est pas un ensemble de pièces informatiques ou etc etc comme ce qu'on pouvait voir il y a quelques années. Voilà. Donc aujourd'hui, on s'intéresse, on s'intéresse au contenu du colis et jusqu'aux articles. Oui, si je parlais de sûreté, alors J pirate et compagnie, rajouter par-dessus la problématique contrefaçon. L'autre voilà. problématique, c'est l'évolution de la stratégie des grands transporteurs de fret aérien. Vous savez qu'aujourd'hui, les compagnies aériennes ont quand même pas mal de problèmes, en tout cas plutôt les compagnies européennes que celles du Golfe, mais euh, euh, voilà, donc elles sont forcément soucieuses de réduire leurs co leur coûts. Les compagnies aériennes classiques comme Lufthansa, comme Air France, etc., se sont séparées d'une majorité de leur flotte d'avions cargo parce qu'en fait, c'était plus rentable. Donc, il n'y a plus d'avions tout cargo chez Air France, par exemple. Il en reste deux. Alors qu'avant, c'était une flotte d'une quinzaine, d'une vingtaine d'appareils. Voilà. Donc, le seul moyen pour euh, le seul moyen pour transporter pour transporter ces petits colis, c'est d'utiliser les avions passagers. Alors, ça a plein d'avantages c'est qu'on a des fréquences et des conditions nombreuses, hein, que pour envoyer du fret à Madrid, aujourd'hui, vous avez au moins 8 vols Air France au départ de la CDG sur Madrid. Donc comme on arrive toujours à trouver un peu de place pour y mettre des colis, c'est quand, quand même facile et du coup, et du coup on, peut envoyer, on, on, peut, on peut envoyer pas mal de, pas mal de marchandises. Hein. Donc sur Charles de Gaulle, c'est quand même 2 millions de tonnes en 2014 dont, la deux, dont les deux tiers se sont faits sur des vols passagers. Hein, donc voilà, donc, quand je dis il y a les touristes en haut, en bas les valises, et puis à côté, les petits colis aussi. Donc c'est ça. C'est ça le modèle aujourd'hui. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait là-dedans Voilà, on fait des petits trucs. En fait, on charge on des 400 vols par jour pour le compte de nos clients. Nos clients, c'est qui ben, Ce sont les expressistes, en fait. C'est-à-dire des gens comme FedEx, TNT, DHL, UPS, Chronopost, et surtout les postes internationaux. Parce que les postes internationaux, aujourd'hui, se sont mis à fond sur le créneau e-commerce. Pourquoi les postes Parce que quand vous achetez un colis à 20 balles en Chine, ce forcément pas du FedEx à ce prix-là, hein, ça passe par les postes internationales qui ont des coûts très low cost, etc. Donc aujourd'hui, 80% de notre business, c'est du business qui est amené par les postes internationales, en fait. Hein, donc ce sont des colis postaux qui vont être livrés chez vous euh, euh, par, les systèmes, par les systèmes postaux de livraison. Et on traite à peu près 100 tonnes, 100, tonnes de fret, 100, 100, 100 tonnes de fret, donc de petits colis, ça en fait pas mal, import, export et transit, hein, le transit étant quelque chose qui arrive d'un avion et qu'on remet dans un, dans un autre avion. Alors bien évidemment, chaque objet est tracé grâce à des à, à applications, voilà, qui sont connectées directement aux base de données métiers oui donc Ça je ne l'ai pas dit au début, mais bien évidemment on est sous Postgre, on n'est pas, pas sous oracle. Hein, voilà. Euh, tout ça, pourquoi Parce que nos clients réclament toute, toute cette traçabilité. Aujourd'hui, quand vous attendez un colis, vous allez sur le site de FedEx, de Chronopost, etc. Vous avez quand même une traçabilité qui s'améliore de jour en jour. Vous avez même des, euh, des transporteurs maintenant qui vous envoient des SMS une heure avant la livraison, etc. etc. Donc vous voyez que tout ça, c'est quand même assez temps réel. Assez temps réel et euh, euh, d'où l'afflux de technologie dans nos métiers, en fait. Donc en 2010, euh, Sodexique est une entreprise qui n'est pas du tout connue du grand public, puisqu'on on, on, on travaille qu'avec des, qu des entreprises, on a, on a ouvert la première plateforme de dédouanement entièrement dématérialisée. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, euh, tous nos partenaires, ou tous nos clients, à l'origine, nous préalertent du détail, du contenu de chaque colis qu'ils mettent dans l'avion. Nous, avec toutes ces préalertes-là, on commence le dédouanement d'une manière totalement dématérialisée, c'est-à-dire qu'on est en connexion avec le système informatique douanier français et on va commencer à préparer le dédouanement pendant que les colis sont en vol. Voilà. Donc on va, on, va, on va envoyer toutes ces informations aux douanes françaises qui vont faire leur travail de ciblage, etc. etc. Et ensuite, les douanes vont nous donner une, une autorisation, dès que le colis arrive sur le sol français, ben, si le colis arrive vraiment, on va confirmer cette arrivée et on pourra tout de suite mettre ce colis en livraison. Donc, on ne perd plus de temps pour le dédouanement, alors qu'il en 2009, c'était tampon-papier. Coup de tampon au bureau de douane, coup de papier. Donc, avec les volumes, bien sûr, c'était plus possible. Voilà. Et donc, en 2010, on a été, on a été le, premier opérateur, euh, le, premier, le premier opérateur à proposer ça. Donc là, typiquement, comment ça se passe Nous, on récupère les, les conteneurs sous l'avion, on scanne les colis, et le scan dit tout de suite, bon, douane, ok, douane, ok, douane, ah, blocage. Ça veut dire que la douane veut voir ce colis-là. Parce qu'elle soupçonne, contrefaçon, etc., etc. Alors les clopes, les machins, j'en passe, et des meilleurs. On, on en voit tous les jours. Euh, et voilà. Et donc, on est toujours, toujours, toujours sur du temps réel, parce que tout se fait vraiment en temps réel. Voilà, voilà comment ça fonctionne aujourd'hui. Euh, en 2014, on a passé, on a passé un cap supérieur. C'est-à-dire qu'on euh, a décidé de piloter nos trieurs de colis directement avec les informations qui étaient dans les bases de données post cest C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on injecte un colis sur nos trieur, on fait une requête dans la base post on regarde ce qu'on doit faire du colis. Si c'est un colis qui part, on regarde quel est le prochain vol, est-ce qu'on a de la place dedans, est-ce qu'on a encore le temps d'aller sous le prochain vol, etc. C'est etc. Et la base de données post qui répond aux trieurs de colis. Voilà. Quand on a mis ça en place, c'est là qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on se fasse un petit peu idée. Donc on a pris de l'aide on a pris de l'aide de, de, de chez Dalibo pour être sûr que tout ce qu'on avait appris pendant ces années euh, pendant ces premières années sous Postgre, être sûr être sûr qu'on était dans les bonnes pratiques etc avant de se lancer là dedans et, euh, et on s'est lancé là dedans en 2014 donc ça veut dire que si la base Postgre s'arrête notre trieur s'arrête tout simplement et on a zéro production Alors aujourd'hui, on a deux bases métiers. Euh, une base métier qui a été migrée sous Linux il y a, euh, il y a deux ans. On a encore une base métier euh, PostgreSQL et qui est sous Windows. Voilà, je vous ai mis les tailles. C'est pas c'est pas forcément gros. C'est pas forcément gros. On fait énormément euh, d'insert, beaucoup de selects, très peu d'updates, hein, puisque en fait, on reçoit toutes les informations euh, concernant les expéditions et les colis, et après en fait, on rajoute des événements au fil de l'eau, euh, le colis est bien arrivé, on l'a récupéré sous l'avion à telle heure, il est rentré dans le hangar à telle heure, on l'a mis sous le trieur à telle heure, euh, on l'a pesé à telle heure, on a fait euh, dimension, euh, les trois dimensions à telle heure, etc. etc. On a envoyé l'info à la douane à telle heure, la douane nous a dit ok à telle heure, la douane nous a dit non, il faut le bloquer, etc., etc. Donc on fait beaucoup d'inserts, beaucoup d'inserts, beaucoup de selects, très peu d'objets Voilà, Ce qui rend le truc un peu un peu plus facile. En termes d'interaction, on a fait le choix de rester sur une base de données, quelles que soient les applications qui viennent dessus, et y compris la partie, euh, la partie BI reporting, c'est-à-dire que toutes les applications viennent attaquer la même base de données. On n'a pas fait euh, de réplica pour faire un data warehouse ou des choses comme ça. On est resté, euh, on est resté sur les choses qui nous paraissaient simples, comme on a eu la chance de ne pas connaître de problèmes de performance, on ne s'est pas posé la question de faire autrement. Donc aujourd'hui, aujourd la base de données elle est attaquée par des applications métiers. On, on a environ 250 utilisateurs, y compris dans le monde entier. Euh, des applications mobiles, donc dans nos métiers, forcément, on utilise beaucoup de, beaucoup de PDA qui sont équipés de lecteurs de code barre pour, euh, pour, aller, pour aller capturer les informations directement sur les colis. Euh, la, supervision, euh, la supervision tout en bas, euh, le reporting, bon, on n'utilise pas GoBI, voilà, nos trieurs de colis qui sont connectés direct, directement en base de données métiers, et après les autres, euh, les autres applications, euh, les autres applications éventuelles. On... Nos applications sont utilisées 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et on fait à peu près 3 arrêts par an de 5 minutes. Voilà, voilà aujourd'hui comment ça fonctionne. Alors, en termes de supervision, ben, quel que soit l'outil qu'on utilise, et même si on n'a rien, euh, l'avantage quand même avec un outil comme Postgre, c'est qu'avec des, des petites choses toutes simples, on peut on peut déjà faire un minimum de supervision. Hein. Euh, on est en train on est en train de on est en train de déployer Power. On attendait on attendait la prochaine version euh, pour terminer ce, ce déploiement là. Aujourd'hui, on fait on fait des choses très très simples. Avec un outil de monitoring en plus que personne ne connaît, un truc suédois qu'on a acheté il y a quelques années qui marche du feu de Dieu, qui est dommage, c'est dommage, c'est plus vendu. Et voilà, et aujourd'hui, aujourd ça fonctionne à merveille, et voilà, avec des choses toutes simples, toutes basiques, on arrive déjà à faire, euh, à faire, à faire une supervision très très facilement. Voilà. Donc en fait, moi, le message que je voulais, que je voulais faire passer, c'était celui-là. Voilà. Est-ce que PostgreSQL ça convient à tout ça ben Aujourd'hui, aujourd oui. Euh, aujourd'hui, oui. Euh, à plusieurs titres, c'est que ça fait long, ça fait maintenant, on a du recul quand même depuis, depuis plusieurs années. Euh, des gens sont venus acheter nos applications. Donc on s'est dit qu'elles n'étaient pas trop mal faites. Et à titre d'information, aujourd'hui, on est une des de 10 personnes et on a un chiffre d'affaires de vente de savoir-faire de 800 000 euros par an dans la vente de nos applications, qui sont toutes basées, toutes basées sous Postgre. Voilà. Donc la réponse, c'est oui. Si vous avez un doute, demandez à Dalibo ou à quelqu'un d'autre, mais Dalibo, c'est mieux. Voilà, voilà un petit peu notre, notre petite histoire. Ouais. Euh, et, puis, et puis, si après, euh, après mon intervention, il y en a qui veulent savoir euh, comment j'ai vécu mon audit Microsoft et mon audit Oracle, moi je vous raconterai. Parce que j'ai eu le droit de... Merci beaucoup.